Salut les l'HeroList et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 18 de l'art qui inspire vos parties. Euh, bah parmi les arts, il y a la cinématographie, évidemment, la littérature, mais aussi pourquoi pas la musique. Euh, C'est très difficile de choisir un seul art qui, qui pourrait inspirer mes parties, avec tant de films super, de séries excellentes à suivre... De, de bouquins que je découvre au fur et à mesure euh, que, que je rattrape ma, <rire> ma culture euh, ou même la 9 e symphonie de Beethoven je tire mon inspiration d'énormément de choses euh, étant donné que je fais confiance à mon cerveau pour créer l'inspiration n'est bel et bien que ce qu'elle est, c'est-à-dire de l'inspiration ça, ça m'insuffle une énergie pour commencer à écrire euh, le lien entre l'inspiration et ce que je produis avec est parfois extrêmement imperceptible même à mes yeux. C'était la 18 e question de RPG Day 2018. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain.